un des fois c'est important de comprendre déjà que euh, bah parfois on va s'entraîner on va énormément s'entraîner et puis le lendemain soit on est fatigué soit on a du mal à récupérer soit on sent que ça tire un petit peu et on a du mal à récupérer donc là déjà c'est vraiment important de comprendre que lui le corps le corps pour se euh, reposer il a juste besoin d'être inactif ok ça c'est la première chose en revanche faire en sorte que le corps se régénère ça ça va être beaucoup du euh, mental et de faire en sorte que le mental soit vraiment pleinement présent à la récupération du corps. Ça, c'est quelque chose que j'avais appris quand j'avais fait 20 jours chez les moines en méditation en Vipassana, donc sans lire, sans écrire, sans, sans parler en Thaïlande. Euh, Thaïlande. J'avais fait 20 jours là-bas et puis j'avais terminé, donc les, les 20 jours j'avais terminé par un exercice que le moine m'avait donné qui était de 3 jours. Sans, euh, sans dormir et sans m'allonger donc j'étais resté trois jours simplement à méditer euh, à méditer debout ou à méditer assis et à la fin de ces trois jours je n'étais pas fatigué et du coup quand j'avais parlé au moine au bout de 48 heures où je lui ai dit mais je comprends pas là qu'est ce qui se passe je me suis pas 48 heures que je n'ai pas dormi et pour autant je suis en pleine forme et il m'avait dit bah euh, il m'a dit tu vois la, la majorité des gens leur corps est ici mais leur pensée est soit dans euh, les problèmes de l'avenir soit dans les souffrances du passé ok et du coup en fait à partir du moment que la pensée est soit dans l'avenir soit dans le passé et dans ce qui va mal en plus eh bien ça prend énormément de l'énergie et la maison de la pensée eh bien c'est le corps et quand ton comme il m'a dit fait bah toi ça fait euh, 17 jours que tu es là euh, bah quand, euh, quand vu que depuis euh, c'est plus de deux semaines ta pensée est dans ton corps eh bien tu ne fatigues pas et donc c'est pour ça que tu as beaucoup d'énergie tu verras en sortant du temple, tu auras encore beaucoup d'énergie pendant des semaines donc c'est vraiment la, la, la grosse prise de conscience que j'avais pris. Il m'avait dit, bah, vu que les gens sont dans leurs problèmes ou dans leurs souffrances, le corps ne récupère pas. Et donc c'est important de comprendre que si toi tu fais des grosses sessions de sport, mais à côté de ça, eh bien, dans la vie de tous les jours, ça ne, bah, ça ne va pas. Tu as des petits blocages, il des choses qui te prennent de l'espace mental, tu as des inquiétudes, du stress, de l'anxiété, ça va venir ralentir la récupération de ton corps. Alors que si, justement, nous, avec les dépolarisations, tu viens vraiment enlever toutes les charges émotionnelles que tu as depuis que tu es, bah, es, depuis, depuis es gamin et qu'on t'a mis dans la tête euh, par ton entourage, tu vois que naturellement, tu vas beaucoup plus récupérer. Ça, c'est le premier point à prendre conscience de que plus tu es libre émotionnellement, plus ton corps va pouvoir récupérer rapidement parce que l'énergie sera là où c'est réellement important euh, que, ce soit, que ce soit pour toi et pas sur des euh, futilités qui peuvent te prendre de l'espace mental. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point aussi pour bien récupérer mentalement, bah ça c'est vraiment très intéressant aussi de ce qu'on peut constater, c'est que les sportifs qui cherchent à être tout le temps forts, bah puisque tu cherches à être tout le temps fort, forcément es en train de fuir quelle polarité La peur d'être faible. Et donc tu vas être vu que la vie t'amène à t'aimer et t'accepter en toute authenticité, tu vas être confronté à aimer cette partie euh, perçue faible à l'intérieur de toi. Et donc c'est pour ça que des fois tu vas vraiment être très haut en énergie. Mais le très haut en énergie va entraîner des très bas en énergie. La dernière fois, je faisais un appel justement avec, euh, avec, un, avec un sportif où justement on parle et moi je percevais qu'il allait bien et du coup il y a juste suis, ah ouais bah si il y a un point où je peux t'aider en fait en parlant je me dis euh, je, je, je perçois que tu as des gros up d'énergie des fois tu te sens hyper bien en énergie et je fais est-ce que justement au même de où tu sentais ces grosses ces grosses énergies là et eh bien est-ce que des fois tu te sens bah euh, nul et au fond du trou pendant quelques jours ou quelques semaines il fait ah ouais mais trop mais carrément je fais, bah voilà en fait là ça s'explique c'est forcément vu que tu veux un seul côté de la réalité bah tu es soumis aussi au deuxième côté de la réalité celui que tu détestes et donc forcément bah quand tu comprends ça que tu es un être humain comme tout le monde que tu vas être en up en down et eh bien ça permet de réduire l'oscillation émotionnelle et d'être juste centré sur toi. Et donc ça c'est intéressant de te poser la question euh, quand tu dis wa oh, là je me sens trop fort, trop puissant, de te poser la question OK au même degré je me sens fort et puissant dans ce domaine de vie-là, où est-ce que je me perçois euh, bah, moins bon quoi Là tu vas voir que bah il y a plein d'autres domaines de vie et juste en équiper, en équilibrant ça ça va pff, revenir dans l'axe au centre en étant juste toi même et tu vas voir que énergétiquement déjà tu vas pouvoir être plus euh, posé et stable et c'est beaucoup plus calme dans la tête et ensuite le troisième point c'est comprendre une des séquences naturelles c'est à dire que il y a des choses qui existent alors il y a aucune preuve scientifique pour ça mais peu importe, en fait, ce n'est pas, pas le, le, le concept et la preuve scientifique qui nous intéresse, c'est surtout le, ce que, le fond derrière la forme. C'est-à-dire que chaque être humain, selon cette théorie, aurait des biorhythmes. Des biorhythmes, ça veut dire quoi Ça veut dire des, des rythmes biologiques. Un rythme qui va être intellectuel de 33 jours, un rythme émotionnel de 28 jours, un rythme physique, euh, je pense que c'est de 23 ou 25 jours de mémoire. Mais ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a des phases où on va être en up et des phases en down. Et donc ça va être d'une courbe sinusoïdale. Et en fait, quand on observe la nature, on voit quoi Il y a l'été, il y a l'automne, il y a l'hiver, le printemps. Et euh, même dans les saisons les plus. Euh, au niveau de l'équateur, tu as une saison humide, il y a une saison sèche. Donc ça veut dire que la vie est cyclique. Et nous aussi, on est cyclique. On inspire, on expire. Le cœur bat, pam, pam, pam, pam. On a les muscles qui les muscles, vont euh, vraiment tendre le bras et les muscles qui vont détendre le bras. Quand on comprend ça, ça veut dire que bah en fait, on peut pas être tout le temps en haut. On peut pas être tout le temps en haut puisque c'est cyclique. Et donc quand euh, les sportifs voient leur biorite voient et acceptent le fait que ah en fait, j'ai le droit d'être en bas et ça fait juste partie du jeu. Pff, et bien ça permet de souffler. Ce n'est pas le fait d'être en bas qui prend de l'énergie mentale, c'est le fait de se dire que c'est mal d'être en bas qui va prendre de l'énergie mentale. Quand tu es en bas et tu dis, Ouais, bah tu sais quoi, je suis en bas, demain ça ira mieux, bizarrement, poum, tu récupères plus vite. Et donc, euh, c'est en ça où justement la préparation mentale va t'aider. Donc là, c'est pré... je t'ai parlé de la préparation mentale de fond, vraiment où on va faire du, du bon nettoyage et que tu vas être vraiment bien dans ta peau, bien dans tes baskets, ça va t'aider à être mieux. Et enfin, après, bah, tu as tous les outils de la préparation mentale qui sont plus classiques que tu vas pouvoir mettre en place, c'est-à-dire faire des bonnes respirations respirer avec le ventre imaginer tes muscles qui récupèrent plus facilement mais tout ça, ça c'est bien c'est ça permet d'optimiser et tu peux t'y intéresser euh, en imaginant ouais, tu te mets à respirer tu imagines que tes cellules sont en train de se régénérer peut-être que c'est du bleu euh, vraiment frais qui rentre dans les jambes c'est du rouge qui ressort bref tu peux t'amuser à faire plein de choses mais euh, et, et tant que le temps que le fond derrière la forme ne sera pas tu seras pas dépollué de toutes les interférences qui peuvent venir dans ton subconscient alors tout ça bah en fait ce sera juste des pansements alors que si tu fais bien l'ordre un, tu vas dépolariser tout ce qui peut te gêner tu respectes ces noix naturelles et deux ensuite tu vas pouvoir mettre en place les différents outils de préparation mentale tels que la visualisation pour récupérer tu vas voir que ça va optimiser et ça va aller beaucoup plus vite et voici pour aujourd'hui si vous avez aimé cette vidéo pensez à la liker pensez à la commenter pensez à la partager si vous voulez aller beaucoup plus loin beaucoup plus vite eh bien